Parti, mon. Oh. Ok, je suis à l'étage. Moi aussi. Si. Ok, je suis un sur moteur D'ailleurs, je t'ai entendu. Ouais, okay. je entendu, j'arrive pas ouais, à côté. C'est toi ça Ouais. Il y a Electra qui te ressemble un peu. Je vois dans le couloir. Oh, si on se fait hit par le machin là. Non, mais j'étais mur bloc là, son deck là. Ah, est... Bon, je reste il à l'étage. Assez... C'est quoi, je reste à l'étage Oh, mais non, mais pourquoi Bah, pourquoi pas. Et il est descendu, son deck. Bah là, lui, il veut, ses... il veut un maximum de gouttes de sang. Hein. Et il est resté hein. Mais... Il est en ah bas là. Ça va Je sais pas, je sais pas où il est. J'ai pas le matou en feu, je sais pas où il est. Moi j'ai le matou en feu mais je sais pas s'il est en haut ou en bas là. Non, il est en bas, il est en bas, il est en bas. Ok super. Parce qu'il a hit euh, celle avec qui j'étais. Ok par contre il me faut un totem là. Hein. Il a déjà son pouvoir, non mais c'est une blague. Bon ça c'est pas mal. Mais il me faut quand même un totem là. Mais quel enfer Il n'y a pas de totem là à 100 milliards de kilomètres Mais tu viens d'en faire un totem là C'est pas moi qui viens de le faire. Hein ah. Les gens genre oh juste non. à l'opposé là. Ok, peur contagieuse, typique... Euh... Ok, ils sont au premier étage. Oh non, je suis pas pu... <rire> placard, placard, une... placard, placard, placard, placard, placard, placard Euh... Ok. Oh non, il est venu ici. Il est venir sur moi. Ah, attention. Ouais, attention ouais. Bah s'il prend le virage à 90... Je fais un GN, euh, Je sais pas si quelqu'un près de la scène, je suis très loin. Au secours Oh non... Oh. Je... je termine le gène. Hein. Non, il y a quelqu'un quelqu qui va. J'ai une bonne nouvelle, je suis dans la zone. <rire> Il a agitation. Bon, c'est pas encore la, panacée, hein. bon, encore la panacée. hein. pas encore la panacée. C'est pas encore la panacée. Il cherche le totem. On va faire le tour. Il l'a fait. Très bien. Ok, je suis une gêne, j'arrive. Pas de problème. Je suis bien là. Oh non, j'ai le matou J'arrive pas c'est le absolument. Ah, c'est lui la la la la la Salut ce café envoyé Y'a. Est-ce que c'est toi qui monte euh, à l'étage là Non a quelqu'un qui arrive vers moi, t'inquiète. Oh, oh, okay. oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde Credi Je suis mort Non la palette est prise Mais c'est pas vrai la, la seule palette qui a dû utiliser de la map, c'est. Non mais. Ah ouais, je vois. Je vois même pas pourquoi je joue avec cette. Non mais. Les capacités. En plus, pas... de... Ouais. Non, pardon. Oui, une capacité de. Ah, Les il capa... a agitation de ouf. Il a totalement agitation. Les capacités de ce tueur, en fait, c'est que il peut prendre euh, du, euh, du sang qu'on verse quand on est blessé. Ça le gorge d'énergie. Et lorsqu'il y a un seuil qui est atteint, il peut basculer en berserk. Quand il est en berserk. Il peut foncer, et après avoir foncé, courir un peu comme euh, Bill... Billy, pardon. Quand il fait ça, il peut hit et coucher au sol quelqu'un. Ok, il descend, Direct. il descend, il est en bas. Je me fais sauver par la quête, je me fais sauver par la quête. Ok, tu vois. Je t'ai okay. vu, j'arrive, t'as un gène ou pas de ton côté Ouais, je suis dessus. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Dis-moi, c'est quoi le build C'est pas un build de... de, de perc. Euh, tu veux qu'on finisse le... Ouais Vas-y, on pense, on pense. Pense, hein. Là, on a du retard. Euh... En plus, il est en mode greu -gre. Ce sont deux accessoires importants pour faire... Euh, euh, pour faire un one-shot Myers. Ce sont les deux plus gros accessoires de la galaxie. Les plus de, les plus de, Pourquoi les, je le vois pas, importants. le survivant blessé, là euh, Si, si, il est face à moi à gauche. Ah ouais, ah ouais ouais, ok c'est bon on termine. Ouais. Et je te laisse aller sur le totem ou. Attends, viens, viens dans le coin, viens dans le coin. Juste après. Ah non, trop Ok, ok, ok, ok, ok. Viens. Dans dans le coin. Bien, viens on va se soigner au bout. Viens, viens, viens. Viens, mais viens là, viens ici, mais. Ah tu ça, vois où ça marche là ici, ça marche ouais. ici. Viens, colle-toi contre le mur chérie Ok, vas-y go. <rire> colle-toi contre le mur, c'est c'est.. Je <rire> suis intimide et <rire> <chez> bernard <rire> <rire> Je sais pas ce que tu Très veux faire, bien. mais... Allez, sais quoi, on a fait... Deux... <rire> Moteur. C'est vraiment assez ouf ce qui vient de se passer. Non mais depuis tout à l'heure, en fait, on fait des gars avec Maya on fait l'équipe de ponçage, c'est. Bah on est obligé, on est totalement obligé. On est obligé, euh, faut rattraper le bordel, là, parce que... Attends, par contre, faut... Bah, le dernier, il va être Electra qui va tomber, là. T'es où il est en bas, il est en bas, il est dans la cave. Ah ok, pardon. Pardon, ça va, pardon Ah les pensages, ouais. pardon Mais, non. Mais Mais Il voulait être sous palette pour être... On ouais, va à euh, l'étage, non On fait quoi On a déjà fait deux, deux moteurs à l'étage, non, non Ouais ouais, on va faire ouais. en bas, on va faire en bas. Ouais, ouais, j'avais euh, commencé à moteur dans la cour, mais je crois qu'il a éclaté. Hein. Ah mais non, il est fini, il est fini oh, Ok. Oh, y'en avait un. En bas d'escalier. Des oh là, oh là! Ok. Ça cring Ça cringe, ça cringe. Ok, je fais un gène. Oh, mais non, en fait, c'est au-dessus. Ouais. Ok, je suis sur à côté de la save, j'espère que je pourrai y aller. Ok, okay c'est bon, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh, je suis retourné sur le gêne en bas des escaliers. Ne me ah, cache sûr, pas toi. sur les... dans les placards mais parce que j'aime bien les défis. Non. Non, non, non, ok. T'es à l'étage Ouais. Il mais est tu, à l'étage Je sais pas, je crois. Oh Non oh, Ok, oh non, bah si, ok, non, bah non. Mais j'ai oh, m... <rire> Ok, tu vas partir à la cave, je crois. Non. J'ai. Euh, si. Non. <rire> non. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi la palette n'est pas tombée <rire> hmm. J'ai eu chaud Il est passé à côté de me. <rire> hmm. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Tu te fais discret, hein Oui. Euh... Comment <rire> <rire> Et si on se soigne pas là Bon, si on soigne là Ok. Mais y'a le PU qui est à côté Oh là là Bah là oh là oui, attends, le Buntem, le Buntem, le Buntem. Ah en vrai On peut toujours Euh. Oui, on peut toujours, bien sûr. Mais en vrai, la map est pas si dégueu pour lui parce qu'il y a des grosses lignes droites. Bah ouais, ouais bien, sûr. bien sûr. Oh, bien, mais on peut, on peut, on peut. On peut. Un moteur, au moins un moteur. Mais... Vous mais pas non Mais c'est pas vrai Mais c'est... Mais c'est... <rire> Je comprendrai jamais les joueurs, moi <rire> C'est un truc de dingue. <rire> Pourquoi elle est partie Je sais pas... C'est un truc de fou. Ok. On, on, a, on doit traverser toute la map à aller à l'opposé. Oh, bah là-bas, là en fait. Bah tu c'est quoi On va monter, il y aura un générateur au-dessus, je pense. Ouais. Puis on va rester euh... là un peu là, on va rester un peu là. Oh placard, placard Bah non, on est dans la zone de protection là. Ah, il nous voit même pas par un Chili Barbecue Bah non, c'est pour ça, moi je l'ai mis la baignée. Ah, je savais pas ça Je savais pas que ça protégeait Chili Barbecue aussi, c'est bon à savoir ça. Ouais, ça protège toutes les auras. Tu vas sauver okay. euh, l'autre ou euh, pas Ouais, ouais, ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Moi, je suis P3. Hein. Ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. vais. <rire> ok, je sais pas si monte à l'étage. Mais vocation d'infirmière aussi Ah, ok Ah, ça protège vraiment de tout. Hein. Tiens, viens ouais. ici, toi. Mais... Attends. Il est à voilà. l'étage. Tu sais, le moteur où vous voulez aller, au bout. La diagonale. Okay, okay. De la... Bah, il est à l'étage. Il va revenir. Il est là où on a commencé le premier moteur Ok on fait un moteur en bas avec Kate ah non on fait pas Ok il... Le okay, il est à 30% Il suffit qu'il y en ait un qui finisse un moteur Mec je suis à 30% Ouais ouais ouais il vient de passer à côté de nous le tueur là Il vient de passer à côté de nous Ok on fait un gêne On fait un gêne avec Kate on est, deux. On est à deux là Je crois qu'il a trouvé le dernier hein. Les deux quêtes ensemble bah, tant bah, on, a, vous... a on a deux okay, là, on a deux. Vous en êtes à combien là On est à 30, mais ça va vite à deux là. Moi je suis à 60. Franchement, on peut finir à les deux hein Ouais, ouais, bah il est, il est occupé par un autre survivant. Franchement, s'il tient 20 secondes, c'est bon, hein. même pas 15. Ouais. Oh, on est en train de se faire Jida. Non. Oh putain, on pourra pas le terminer. Ah, si c'est bon, mais. Non, t'en vas pas, mais reviens, non mais. Si, c'est bon, c'est bon, allez là, allez là, allez là. On, on termine, on le force, on le okay. force, on le force, on le force. Grid, grid, grid, grid, grid. <rire> ok. Oh, let's go. Oh, santé, avec ma mais... Ok, est, euh, il est derrière mes fesses. Oh j'espère qu'il a pas de grurine coming, hein. Ok, je suis en train d'ouvrir une des deux portes. A l'opposé du totem. Ok. 40, j'ai dans mes fesses. 50, 60. Je compte sur toi, à Bernard, putain! J'arrive! T'es sur le entre... coup là, t'es sur le coup là! Ouais, t'es sur le coup, t'es sur 90, coup. 100. Allez, go! Allez! <rire> <rire> Abonne-toi hein. <rire> <rire> Oh mon dieu. Eh Franchement, putain. Oh wow. là, oh, eh. Ça, sans organisation, ça passe pas. Hein. Ah non, non, c'est mort. Ça, c'est mort, ça, ça, c'est mort, c'est c'est mort,